Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir le 3D Game Kit qui a été mis à disposition euh, par l'équipe d'Unity. Alors ça date un petit peu, mais je tenais à le découvrir avec vous et notamment voir un petit peu ce que c'est. On va le tester ensemble en live. Alors déjà ici, je suis sur l'Asset Store et vous pouvez voir que si vous tapez ici Game Kit, vous allez avoir euh, le 3D et le 2D Game Kit qui sort. Alors le 2D Game Kit est un peu similaire. Évidemment, le 3D Game Kit va être plus intéressant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est... C'est que ce 3D Game Kit, par contre, est assez lourd. On peut voir qu'il pèse ici 4Go passé. Et euh, bah, pour le télécharger, ça va être assez long. Mais en tout cas, c'est normal. À l'intérieur, il y a pas mal de préfabres. Des choses que vous allez d'ailleurs pouvoir réutiliser. De la musique, des assets. Euh, vraiment, il y a pas mal de choses assez sympathiques. Et on peut voir qu'actuellement, c'est la version 1.5. Et que c'est supporté par la version 2018 1.0 ou supérieure. Alors, euh, ce que je vous propose maintenant, c'est de le découvrir tout de suite dans Unity. Voilà, donc une fois importé dans Unity, vous avez ici cette hiérarchie euh, qui va être assez intéressante parce qu'il y aura euh, des petits outils, mais bon, dans cette vidéo, on ne va pas les explorer. On va s'intéresser juste ici euh, au jeu et au game kit qui s'appelle The Explorer. Alors, évidemment, vous pouvez personnaliser ça. Euh, et vous avez ici à l'intérieur. De votre fenêtre projet, vous pouvez voir le 3D Game Kit et vous avez ici les scènes et notamment ici la scène de démarrage qui est start. Mais vous allez retrouver dans gameplay vos levels et on peut voir que deux levels sont livrés avec ce jeu. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est de le tester en live ensemble, faire une petite partie sur le level 1, évidemment on ne va pas aller voir le level 2, mais vous allez voir que c'est quand même assez bluffant, sachant que tout ce qui est intérieur est utilisable et ce 3D Game Kit a pour but de vous faire réaliser des levels de jeu euh, sans aucune ligne de code. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui veulent découvrir Unity. C'est parti, on lance le jeu, donc je suis sur une version compilée, et on peut voir ici un menu tout à fait classique. Alors avec une, des animations, on peut voir ici derrière euh, les effets de particules, un petit ennemi, ici un champeur et vous avez la possibilité de lancer le jeu, d'aller dans le menu d'options, où on pourra gérer les contrôles, l'audio, le niveau sonore, etc. Donc là on va lancer le jeu, et on peut observer euh, un petit écran de chargement ici, euh, assez sympathique. Alors, nous voilà dans le jeu et on peut voir ici qu'on a un petit message euh, où on vous explique comment se déplacer avec les touches W, A, S, D. Euh, Voilà, donc là, si vous bougez votre souris, vous faites une rotation. Si vous la montez, vous allez vers le haut et vers le bas. Donc, c'est assez bien fait, on peut pas euh, dire. Au niveau graphisme, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment euh, soucieux du détail et c'est vraiment très bien fait. Donc, évidemment, je vais pouvoir me balader ici dans la scène et l'idée maintenant... Vous pouvez voir la petite histoire, c'est que ici, Hélène est atterrie grâce à ce vaisseau spatial euh, sur cette, euh, cette planète. Et maintenant, elle va devoir explorer et avancer. Donc pour ça, bah, on va se balader dans ce monde 3D qui est bien réaliste comme vous pouvez le voir. On va passer par ici. On peut voir qu'on a un petit message ici qu'on me dit que je peux sauter en appuyant sur Space. Et évidemment, vaut mieux parce que là, il y a un trou. Et là, je récupère euh, ici mon arme. Et si je clique à gauche... On peut voir que je donne un coup Si je clique plusieurs fois Voilà, vous pouvez voir que je donne trois coups Et je peux briser ici les éléments de décor Alors tous ces éléments de décor sont des préfabres réutilisables Alors vous pouvez voir qu'ici On a des ennemis, des choppers, Et je vais devoir me défendre Voilà, alors vous pouvez voir que C'est quand même bien fait parce que Si je clique pas au bon moment Je me fais toucher, voilà Bon peu importe, là on peut voir que je les ai battus Alors on en a encore quelques-uns ici voilà, et on a un à droite là-bas on va s'en occuper aussi, donc on peut voir que c'est assez réaliste, c'est bien fichu euh, ça fonctionne assez bien alors on, je vois par ici d'autres ennemis alors voilà je les ai détruits et d'autres caisses alors à quoi ça sert, on verra bien on va, on va détruire les caisses et là on peut voir que derrière cette caisse j'ai ici un passage, voilà et là attention, des ennemis voilà, et là on me dit Alors, je vais encore me défendre parce qu'il y en a quelques-uns voilà et ici si je vais sur ce point vous pouvez voir que la grande porte ici s'ouvre, alors on ne l'a pas encore vue mais elle est euh, à l'entrée donc c'est un point ici euh, un point important pour ouvrir et maintenant on va devoir retourner euh, à l'entrée alors on va essayer de retrouver son chemin alors je vous avoue que c'est pas évident quand vous n'êtes pas super habitué au jeu alors on peut voir que si j'avance par ici, alors la porte n'est pas par là, on va essayer de se repérer au décor. On va essayer par ici, voilà, je pense que c'est par ici que j'étais venu, d'ailleurs je n'avais pas terminé de détruire les caisses. Et là on peut voir un coffre ici qui est assez intéressant, si je l'ouvre, euh, si je m'approche tout près, on peut voir que je récupère mes 5 euh, cœurs de vie, donc ça c'est assez intéressant. Alors au niveau sonore c'est bien fait aussi, on peut entendre bien euh, l'effet 3D, vraiment c'est euh, pas mal fichu. Alors, j'étais arrivé euh, un peu près par ici, donc on va essayer de retrouver son chemin. Donc c'était pas ça, j'avais fait un petit saut. J'avais un genre de petite plateforme, alors je vous avoue que je suis un peu perdu. Alors voilà, la fameuse porte qui s'est ouverte, donc maintenant je vais pouvoir avancer. Et on peut voir encore des ennemis. Alors la recharge des points de cœur est est assez intéressante parce que effectivement on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'ennemis voilà alors on les entend grogner ici sont autour de nous et ici je m'aventure par ici on verra ce qui se passe donc des escaliers c'est toujours bon signe et là on peut voir que j'ai encore une autre porte ici avec trois euh, diamants donc je vais devoir retrouver les trois diamants donc allez on va euh, s'aventurer alors ici on peut voir que la porte est fermée donc on va tenter le coup quand même voilà, donc on va aller faire un tour par ici on va casser les caisses et on peut voir qu'il n'y a rien donc j'ai perdu mon temps et j'ai pas ouvert cette porte donc je vais sauter par ici et on va aller voir par là donc là on peut voir des caisses alors est-ce que je peux sauter dessus pour, oui, voilà ce qui va nous faire peut-être gagner du temps Alors lui il est là, il bouge pas. C'est pas grave. Et on peut voir le diamant qui est là-bas, je vais sauter, je vais évidemment me défendre. Voilà, donc le premier diamant et là, si on arrive à observer la porte, on peut voir que j'ai bien un diamant là-bas tout au bout qui s'est allumé. Donc l'idée est simple hein, du jeu. Voilà, donc là je vais sauter ici pour gagner du temps. Et maintenant, on va essayer de trouver le deuxième. On peut voir que... J'ai peut-être été un peu vite parce que je pense qu'on peut encore monter, voilà. Et à tous les coups, je vais avoir une ouverture de porte. Voilà, j'ai un deuxième diamant là. Là, j'ai la deuxième porte ici qui s'ouvre. Celle qu'on a été voir en premier lieu. Ici, je vais pouvoir ré ré remonter mes points de vie. Et là, j'ai le deuxième ici que vous pouvez voir. Et on va descendre. Voilà, on va même sauter. Hop. Petite roulade. Et là, on peut voir qu'on a bien deux... Euh... Deux diamants. Et on va essayer d'aller trouver le troisième qui en toute logique se trouve ici. Voilà. Donc je vous rappelle que c'est le premier niveau. Hein. Donc euh, voilà. On peut voir que la grande porte s'ouvre de nouveau. Et maintenant j'ai plus qu'à passer. Et je devrais pas être loin de la fin du niveau. Donc on retourne voir là-bas. Et là on peut voir un boss. Alors lui c'est un méchant qui va être un peu plus compliqué à battre. Comme vous pouvez le voir. Alors, comme je ne suis pas téméraire, je vais, je vais pas m'amuser à, à le détruire. Je vais me sauver tout de suite, voilà. Et voilà, j'ai fini le premier level et je vais pouvoir continuer et ainsi de suite. Allez, maintenant, level 2, level 3, évidemment, l'idée sera de faire un jeu, une aventure euh, assez sympathique. Alors, c'est livré qu'avec deux levels, mais vous pouvez voir... Toute la force de ce kit c'est que tous les ennemis et autres et ce que vous voyez au niveau des corps est réutilisable et vous pouvez créer vos propres niveaux de jeu vous pouvez voir qu'ici on a une atmosphère différente des couleurs différentes c'est quand même assez sympathique vous pouvez voir que le graphisme est vraiment bien fichu voilà là on est dans une dans une grotte on peut voir que je suis passé ici sur ce, ce bouton tout simplement pour ouvrir la porte et voilà ici Voilà, d'autres ennemis. Et maintenant, on peut voir qu'on a ici euh, des plateformes et un genre de lave verte. qu'on va sauter dessus. Alors les graphismes sont vraiment très sympathiques, hein, comme vous pouvez le voir. Euh, très réaliste. Donc une porte ici à ouvrir. Et là-bas, on peut voir une plateforme. On peut voir que ma porte s'ouvre. Et ici, je récupère mes points de vie. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir sauter par ici. Et non, et voilà, je suis mort. Bon, tout ça pour vous présenter ici, je vais quitter le jeu, quitter, voilà. Donc tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est ici ce kit. Alors ce kit, il est très bien conçu. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire ici une démo complète du kit, ça prendrait plusieurs heures. Mais pour ceux qui sont curieux, vous, vous allez pouvoir créer vos propres scènes. Vous pouvez voir qu'ici dans Gameplay, j'ai level 1, level 2. Ben, je vais pouvoir créer une nouvelle scène tout simplement en prenant ici Kit Tools Create New Scene. Et je vais l'appeler ici euh, Exemple. Et je vais faire create. Alors on va attendre et on va voir que automatiquement j'ai ici euh, des tools provider. Donc je vais pouvoir les mettre ici euh, pour pas qu'ils me dérangent de trop. Euh, j'ai ici une scène et on a euh, par exemple, on peut voir Hélène ici, notre personnage principal. Alors je vais passer en 3D, ce sera un peu plus simple. Et on peut voir qu'Hélène se retrouve ici sur ma scène. Alors j'ai pas mal de gizmos qui me gênent un petit peu. Euh, on va d'ailleurs les enlever, on va enlever euh, les plus embêtants on va dire, euh, donc ça va être, on va enlever ici la lumière déjà, on va enlever ici euh, ça, voilà, alors j'aimerais bien retrouver la wind zone. non, ça non, les caméras, et ici le dernier qui m'embête, alors l'audio. Et on peut apercevoir Hélène, et ici j'ai encore ici mon light probe, je pense, alors celui-ci, voilà. Ce qui me permet de bien apercevoir Hélène, voilà, ici. Donc on a bien notre personnage, et tout ce que vous avez pu voir dans le jeu va être réutilisable, c'est-à-dire qu'ici... Imaginons que je vais dans 3D Game Kit, que je vais ici dans euh, Prefab, j'ai ici tous les préfabs liés à l'audio, l'environnement. Vous pouvez voir l'utilité des tools, des weapons. Euh, et par exemple, si je vais dans environnement et que si je prends Rock, je vais avoir ici un aperçu, comme vous pouvez le voir, en bas à droite, ici, un monument. Donc si je le prends, vous pouvez voir qu'il est énorme, évidemment, ce monument. Euh, je vais pouvoir évidemment utiliser mes tools. Voilà et le déposer où je le désire sur ma scène. Alors ici, je ne vais pas faire quelque chose de très joli, mais je vais le déposer ici tout simplement. Et si je lance ma scène, qu'est-ce qu'on va apercevoir ma scène avec Hélène euh, qui va être tout à fait euh, déjà opérationnelle. Hein, vous pouvez voir, j'ai rien géré au niveau d'Hélène, mais j'ai ici les déplacements. Je peux ici donner des coups et j'ai bien mon monument qui est apparu ici. Et si j'y arrive, je vais même pouvoir sauter dessus. Bon, là, on peut voir que je passe au travers. Mais euh, l'idée, c'est ça. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez aussi ensuite, euh, bah, vous regardez dans 3D ici, euh, Gamekit. vous avez une documentation. Euh, vous avez euh, encore, bon, on va aller chercher... Dans les préfab, euh, on va par exemple ici dans les interactives. Vous avez, alors je dois pas être au bon endroit, pardon. On va pouvoir ici trouver dans package peut-être. Interactable, voilà, et là je vais avoir pas mal de choses, donc par exemple ici un cristal que je vais pouvoir positionner ici, et on peut voir que ce cristal, et euh, eh ben j'ai des propriétés ici, euh, des scripts tout faits qui vont me permettre tout simplement euh, d'activer ici, euh, si c'est un one shot, euh, la target, et on peut voir qu'on peut faire plein de choses, ici j'ai des infos zones, donc je vais pouvoir mettre ici une info zone, vous voyez, avec, euh, bon, c'est peut-être pas le plus parlant. Mais tout ce que vous avez vu, un pressure pad, voilà, pour marcher dessus, vous pouvez voir que ici, tout ce que vous avez vu dans le jeu est disponible. Et euh, c'est livré avec des scripts qui sont vraiment personnalisés de manière à pouvoir faire quelque chose. Donc là, évidemment, euh, l'idée ici, ce serait de monter dessus, comme vous pouvez le voir, donc là, je pars en pause, ce serait euh, de monter dessus pour déclencher quelque chose ici on peut voir ramasser cet objet bah, tout ça, aucune ligne de code va être nécessaire pour que vous puissiez le faire vous pouvez voir que j'ai un fond ici euh, assez sympathique, des nuages qui bougent et des montagnes, euh, le design du jeu est respecté, donc avec tout ce qui est ici préfable, les mèches les objets qui ont été livrés euh, dans ce kit vous êtes capable de créer vos propres levels et ici de faire une aventure complète donc évidemment je vous encourage à tester le level 1 et 2 parce que ça va vous permettre et ça je vous rappelle que vous le retrouvez au niveau de 3D Game Kit, vous avez ici euh, sin et vous avez ici donc le Start, et vous avez ici euh, dans le Gameplay, Level 1, Level 2, ben, rien ne vous empêche ici de créer un Level 3, Level 4, Level 5, Level 6, avec des boss, avec un scénario, enfin voilà, tout ça est possible avec ce Game Kit qui est très complet. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est très simple à prendre en main, mais il euh, faut un peu regarder. Euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit message, un petit pouce bleu, si vous voulez que je développe un petit peu ce Game Kit, voir comment il fonctionne. Euh, donc n'hésitez pas à me le dire à mettre surtout un petit pouce bleu et euh, si ce n'est pas déjà fait à vous abonner puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo